Ce qui m'a motivé, je crois qu'en premier lieu, ce qui m'a motivé, c'est vraiment la, la, la, le fait de participer à un projet de recherche, quoi. Voilà. Ça, je trouvais ça intéressant. Et surtout que c'était pour des rendus, d'après ce que j'avais compris sur sur les, les insectes pour les agriculteurs. Bon, voilà, donc ça m'intéressait d'être partie prenante. Voilà. Ça qui m'intéressait au début, puis après, surtout pour savoir un peu ce que j'avais chez moi, quoi. Parce que souvent on passe à côté, des, tu sais, tu passes dans tes terres, machin, tu sais y... tu vois des insectes, mais tu sais pas ce que c'est. Donc là, ce qui était de bien, c'est justement de pouvoir les identifier. Je trouvais ça assez sympa. Voilà, on a pris la totale, on a pris les bols jaunes pour les insectes volants, un peu au niveau du sol, au-dessus du sol. On a pris les planches pour les rampants et aussi les pour barbeurs il voilà, y avait les trois, et après il y avait aussi une zone d'observation euh, sur un mètre carré, euh, voilà. on a fait le total, mais sur une zone restreinte quand même. La mise en place, non. La mise en place c'était assez simple, d'abord je trouvais ça... Euh, euh, moi j'aime bien comprendre les choses, donc euh, ça, ça me, je trouvais ça assez intéressant. Sur le début, c'était vachement intéressant. Ouais. Euh, sur le début bah, Parce qu'après, euh, c'était un peu laborieux en fait, le, le, le relevé des pièges. Était très laborieux parce que je, sais pas, je trouvais que c'était pas très au point. Quoi. Les les, euh, les, euh, les peaux barbeurs euh, en particulier et les bols jaunes, euh, le, le taux de sel était tellement élevé dedans euh, qu'en fait les, les insectes étaient pris dans des espèces de gangs de sel et pour les identifier c'était euh, à croire la bannière. Donc voilà, je trouvais que c'était un peu. Euh Bon, en même temps, le but, c'était de, de, de les valider, je crois, de voir ce qu'il y avait comme défaut et comme qualité dans ce style de piégeage. Donc voilà, on a noté tout ce qu'il y avait à noter. Non, mais ça, c'était intéressant. C'est trop, trop, trop peu, on a, on a fait tellement peu, on a fait qu'une fois. Euh, ça a été sur 15 jours, si mes souvenirs sont bons, ou 3 semaines. Euh, on tire un bilan, ça serait un peu... Euh... Ouais, la planche. Ouais, bah parce que il euh, n'y avait pas hein, destruction de destruction des insectes, déjà. Donc je trouvais c'était hein, quand même un peu plus sympa. La planche et l'observatoire aussi, qui était évidemment euh, une zone à un mètre carré, donc, où tu observais simplement ce que tu voyais. quoi Donc ça, je trouvais ça intéressant. Parce que l'autre, c'était systématiquement des cadavres, quand que tu en, en ressortais. Quoi. Mm -hmm. Et en plus, les des cadavres, euh, je trouvais que les, les, le, le pot barbeur euh, et, la, et, la, et le bol là étaient particulièrement frustrant parce qu'on n'avait que deux ou trois insectes à, à identifier, en fait. Mais moi, dans mon bol et dans mes pots, j'en avais des centaines. Quoi. Et en fait, tous les autres, eh ben, ils étaient morts pour rien parce qu'on s'en foutait quoi, quelque part. Tu vois et ça, pour moi, je trouvais ça frustrant. Quoi. En plus de ne pas, de pas avoir tous les éléments euh, pour pouvoir identifier les insectes. On n'avait pas ce qu'il fallait non plus, on n'était pas équipé. Voilà. Il y a ça qui allait pas aussi, c'est quand on prélevait les insectes, on n'avait rien pour les départ, on les mettait dans un filtre en papier qui se sont déchirés, c'était un peu le bordel. Donc voilà, le temps de mettre tout ça en place, on a, on a vu avec Daniel, on a dit, bon, il faudrait des, des, des, des passoires pour que ce soit plus cohérent, tu vois, pour ne pas abîmer les insectes aussi, parce que sinon après, tu ne peux pas les identifier. Voilà. Ce n'est pas que je les avais jamais observés, je les avais, euh, moi j'ai toujours les yeux qui traînent partout quand je, fais, quand je travaille chez moi, mais euh, je ne m'étais jamais arrêté dessus. Quoi. Voilà. Là, ça m'a permis de faire un, une pause. Un arrêt sur image, en gros, voilà, sur l'insecte, et de le regarder un peu sous toutes les coutures. Après, ma bah frustration, mais euh, quelque part, c'est la mienne, hein, c'est parce que je ne suis pas allé au-delà de ça. J'aimerais bien, après, comprendre leur mode de nourrissage, de fonctionnement, de reproduction. Mais après, c'est un boulot à part entière. Quoi. Donc, euh... Mais déjà, rien que ça, d'avoir le pied un peu dans, le, dans cette recherche-là, je trouve ça bien. Je trouve que c'était sympa. C'était sympa. C'était. Euh... Disons que ça, ça nous. Euh... Ça, ça nous balise notre rôle dans la nature, quelque part. Voilà. Mais c'est pour ça que je préférais les planches et les autres, <rire> parce que euh, on n'interférait pas, en fait, dans la... mmh. on ne faisait pas de destruction. Voilà. Et je trouve toujours un peu dommage d'être obligé de détruire pour comptabiliser. Quoi. Mmh. Voilà. Même si des fois, on n'a pas le choix, je trouve que c'est un peu dommage. Le mmh. problème, c'est que c'est un peu loin, là. Ça, ça remonte à quelques temps. Euh... Ben, encore une fois, voilà, ce qu'on pouvait améliorer, c'était surtout quand on sortait les insectes de de cette saumure là, euh, ils étaient dans un piteux état quand même, euh, donc pour arriver à l'identifier, euh, je trouvais que c'était assez, assez ardu, euh, assez difficile, euh, donc je ne pas, essayer d'affiner le taux de sel euh, pour que l'insecte se conserve un peu mieux, euh, bah essayer de trouver hein, peut-être à la limite un autre produit euh, Ouais. Euh, pour, pour parce en justement... fait c'est que l'eau s'évapore avec le, la chaleur et voilà et euh, donc, donc il reste détouré, le sel quoi. Euh, ouais. Ouais. mais déjà à la base c'était très très très très salé mmh. parce qu'il faut que ce soit très lourd pour mmh. ce... Bon après je sais pas si ça une autre raison aussi mais... euh... donc ça après les, les planches euh... ben, on avait utilisé des planches euh des planches en peuplier je crois On... ah, que c'était il me semble c'était des planches de peuplier et euh, c'est vrai que c'était des planches qui n'étaient pas vraiment de, de pour ça donc elles n'étaient pas tranchées comme il faut dans l'arbre du coup euh, elles étaient souvent sur des coupes tangentielles et elles avaient tendance à, à faire les à gauchir quoi à faire des arrondis du coup il y avait une surface, elle était plus efficace parce qu'elle portait sur 10 cm au lieu de porter sur la surface complète. Mmh. C'est un détail, mais mine de rien, il faut prendre des planches qui soient mmh. tranchées de manière mmh. sectorielle et pas tangentielle. Quoi. Voilà. Ça, après le tamisage, voilà, encore une fois, les insectes. Sinon c'est vrai que le temps. Le temps était, euh, était quand même assez long, c'est euh, quand même une sacrée contrainte, surtout en, en maraîchage. Euh, prendre une heure en, en pleine période comme ça où il y a beaucoup de travail, Pour euh, même des fois c'était une heure, une heure et quart, c'est pas évident. Pas évident. Voilà. Alors sur, ces, sur ce, le protocole complet, non, parce que c'est vraiment trop de contraintes. Voilà c'est vraiment trop de contraintes, mais bon là c'était justement le but de, le but, de, de, de, de valider hein, et de voir s'il y avait des défauts, des problématiques ou pas, donc je me suis pointé au jeu, euh, volontiers, mais c'est trop de contraintes, hein. on peut pas être partout, on peut pas tout faire non plus, hein. donc euh, voilà on a donné notre avis par rapport à ça, voilà. après j'espère que en tireront des, des conséquences, mais euh, par contre sur du piégeage simple par planche ou des choses comme ça, ça oui, oui ça, ça c'est intéressant, c'est rapide, tu te lèves la planche, pas tu regardes vite fait ce qu'il y a, tu notes. voilà. Mais... Euh, euh, ouais, ouais le, moi la planche et l'observation euh, sur une placette, euh, je trouve que c'est plus intéressant euh, parce que je ne suis pas convaincu que le... Si tu préfères, euh, je ne sais pas si je m'exprime bien, le, pour moi la planche et le... Et l'observatoire d'un mètre carré c'est une zone naturelle dans l'habitat naturel donc on ne perturbe rien on n'amène rien de plus ni rien de si ce n'est un abri avec la planche un abri naturel mais je veux dire ça peut être un tronc ça peut être une pierre une souche n'importe quoi alors qu'avec euh, les bols et les pots barbeurs il y a une appétence quelque part qui est faite par euh, la flotte en période de sécheresse par exemple ne serait-ce que l'eau bah, attire les insectes la couleur jaune du bol jaune c'est fait pour attirer les insectes aussi et donc du coup c'est un piège vraiment, c'est un piège dans lequel tombent que certains insectes. Donc est-ce que c'est plus représentatif ça que l'autre, je n'en suis pas sûr. Moi personnellement j'ai des doutes par rapport à ça. Non, moi j'espère qu'il y aura des résultats ouais. par contre, et qu'on aura des retours de résultats par rapport à ça, que ça ait servi à quelque chose. Parce que si c'est juste pour rajouter et marger à un projet ou un truc comme ça, c'est pas la peine quoi. Il faut que ça porte ses fruits. <rire> okay.